Allez Bonjour à tous, je vous fais la première vidéo sur Star Wars Shatterpoint. je me dis que je couvrirai l'événement et puis depuis hier soir on en sait quand même déjà un petit peu plus sur le jeu et je trouve que ben ça nécessite ma première réaction. Euh on vient de nous présenter enfin euh, l'utilité euh, de cette fameuse barre frise qui euh, semble-t-il devait servir à euh, saisir les scores, euh, mais en fait via euh, la présentation de cet outil, on en sait un petit peu plus sur les mécanismes et euh, je dois, oui, que je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, déjà, ce qui est clairement annoncé dans le communiqué euh, de, euh, qui est une transmission, ils appellent ça des transmissions chez chez AMG, c'est que euh, Savoir Shuttlepoint sera un jeu de prise d'objectif. Euh, il ne pouvait de toute façon pas en être autrement, puisqu'il s'agit euh, d'un jeu d'escarmouche, donc avec très très peu de figurines. Et euh, de fait, euh, étant donné que euh, les jeux actuels, euh, de figurines sont extrêmement létaux. Euh, il ne pouvait pas en être autrement en fait que de faire un jeu d'objectif parce qu'il y a peu de figurines sur la table et que si on avait été sur une simple notion de poutrage, euh, on s'en serait pas sorti. Voilà, ça, ça serait terminé euh, très très vite. Euh, donc, je ne vais, je vais arrêter là la, la, la, la comparaison avec Marvel Crisis Protocol. Mais, euh, tout comme Marvel Crisis Protocol, euh, c'est un jeu qui est foncièrement orienté vers les objectifs. Moi, ce n'était pas quelque chose que je trouvais euh, spécialement sexy, parce que je ne suis pas un grand fan de la chose, mais j'aime bien euh, taper sur la personne d'en face. Mais euh, la présentation de cette fameuse frise euh, me rassure et euh, me donne envie. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette euh, fameuse frise il euh, y a euh, deux informations principales. Et, bon, on va y mettre des petits carrés noirs <rire> et il y aura un petit carré blanc au milieu qui ici est légèrement décalé. Hein, il est sur le 1, euh, sur le 1 euh, il est en train de partir d'un côté. Vous allez comprendre. Donc voilà, il y a deux notions. Il y a une notion, on va dire, méridienne d'un centre qui se déplace et puis il y a une notion de euh, euh, comment dire de consumer euh, la mèche euh, de chaque côté. Alors. Eux, ils expliquent dans les, dans les termes qu'il euh, s'agit d'un un petit peu comme le jeu de tir à la corde. Le premier qui a rejoint le centre, euh, il gagne. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les parties se joueront en trois rounds, euh, dont euh, deux rounds gagnants. Donc, euh, et qu'entre chaque round, euh, la situation et euh, les, euh, les conditions des personnages n'évolueront pas. C'est-à-dire que entre ces rounds, vous ne bougerez pas, vous ne changerez pas de position vos personnages. Et que entre ces rounds, vos personnages ne perdront ni leur token, mais ne récupéreront pas non plus euh, leur point de vie. D'accord Donc entre ces trois manches. Euh, et donc, eux, ils comparent ça à un espèce de jeu de tir à la corde où euh, chacun va essayer euh, d'apporter à lui le fameux mouchoir euh, qui est posé au milieu euh, du tir à la corde. À un moment quand on tire à la corde, on met un mouchoir blanc au milieu et euh, celui qui a ramené le mouchoir à lui euh, a gagné. Donc en fait, ce petit dé blanc, ce petit carré blanc, c'est le mouchoir. On verra tout à l'heure qu'il y a la possibilité de le déplacer et de le tirer à soi. Et puis ensuite, ces petits carrés noirs qui sont euh, sur cette frise ce sont ce qu'ils appellent des momentum. Donc on va commencer par ça. Euh, C'est quoi les momentum C'est un petit peu comme euh, ben, des points de mission, euh, mais qui ne sont pas liés, en fait, pas tant que ça, liés aux objectifs. Ce qu'on appelle un momentum, ça peut être par exemple euh, le fait d'avoir détruit une figurine. Si vous détruisez une figurine, vous gagnez un momentum dans le jeu et vous mettez. Un petit euh, un petit carré noir sur votre frise et vous passez donc de 8 à 7 et donc vous vous rapprochez euh, de, de 0 pour gagner la partie euh, mais ce n'est pas que ça apparemment il y aurait euh, des valeurs de momentum sur les cartes et donc euh, un peu comme des actions héroïques euh, chaque personnage aurait une capacité ou des capacités à euh, inscrire des momentum il n'y a pas non plus que euh, détruire l'adversaire ou une figurine adverse pour marquer des momentum. Mais malheureusement pour l'instant, on n'en sait pas plus. Euh, mais je trouve déjà ça très intéressant parce que la diversité de la façon dont on peut gagner est quand même assez alléchante. Il ne s'agit pas que de poutrer. Il s'agit également de faire éventuellement ce que moi je nomme des actions héroïques, hein, qui ne sont pas nommées comme, comme telles euh, par, euh, par atomique, mais euh, voilà, il y a un ensemble, il y a un panel euh, d'actions qui vont vous permettre d'agréger des petits cubes noirs et donc de rejoindre le centre. Alors ensuite, ce petit cube blanc, euh, lui, il va avoir tendance à basculer d'un côté ou d'un autre en fonction des objectifs. Euh, donc, euh, bien entendu, euh, au début de la partie on va définir des objectifs sur la table, qui sont eux euh, définis euh, par le scénario. Et puis ensuite on va aller chercher les objectifs, et à chaque fois qu'on tient un objectif à la fin de son tour, alors là c'est aussi c'est très particulier parce que ça ne semble pas être à la fin de la partie, mais bien à la fin, euh, et ni même à la fin du round, mais à la fin de son tour, ou alors j'ai mal compris la, la traduction, n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais apparemment on marquerait à chaque fin de tour donc si c'est le cas il y a un vrai jeu de tennis hein, euh, qui va euh, qui va se générer et puis euh, ben euh, euh, notamment les objectifs ça euh, touche le petit carré blanc et euh, ça va déplacer ce petit carré blanc euh, vers un joueur le faire pencher plus d'un côté ou d'un autre ce qui est très intéressant aussi c'est qu'on pourrait se dire que euh, avec 3 euh, trois, trois, trois parties, c'est court. Gagner en deux tours, enfin en deux parties, non, ils appellent ça des luttes. Gagner en deux luttes, euh, ça risque d'être rapide. Donc, ils ont imaginé euh, quelque chose de très intéressant. Déjà, euh, apparemment, à chaque début de tour, euh, on lance un dé. Et euh, alors, ça, on le fera pour euh, le tour 2 et le tour 3. Au premier tour, en fait, il y a des objectifs, on va les prendre. Et puis celui qui a perdu la première partie va euh, ensuite sortir une carte avec une double représentation d'objectifs que vous voyez ici. Et c'est lui qui, ayant parti, perdu la première partie, choisit lequel, euh, laquelle des maps on joue, en fait. C'est-à-dire qu'il va être en capacité de se dire « Ben, moi... » Actuellement, j'ai perdu la première partie, mais je suis plus positionné comme ceci ou comme cela. Donc, j'ai plus intérêt à ce qu'on joue euh, ce paramètre-là euh, de partie ou le paramètre du bas. Donc, perdre la partie, c'est pas, la première partie, c'est pas euh, forcément euh, euh, critique. Il y a largement la possibilité de se refaire. Ce qu'on remarque également, en fait, euh, sur cette double carte qui va donc commencer à apparaître au deuxième tour et au troisième, c'est que non seulement donc elle fait deux propositions de situation d'objectif, mais que également euh, on y remarque euh, des logos qui sont présents sur euh, les dés. Et apparemment, mais une fois de plus on en sait peu, euh, à chaque euh, début euh, de tour, il faut euh, lancer en fait un dé, et en fonction du résultat, ça définit quel est l'objectif prioritaire pour vous. Donc, tout ça peut paraître pour l'instant un petit peu brouillon. Alors, si vous prenez l'objectif hein, en question, si vous tenez l'objectif à la fin de votre activation, eh bien, vous bougez ce fameux variant blanc et en le rapprochant de vous. Il euh, y a une question qui, pour moi, reste un peu en suspens sur cette fameuse frise, c'est à quel moment on gagne Est-ce qu'on gagne lorsqu'on atteint le chiffre 0 Ou est-ce qu'on gagne lorsqu'on atteint euh, le, euh, le, le jeton blanc Si le jeton blanc est plus vers vous, j'imagine que dès que vous l'atteignez, vous mettez fin à la partie. Si le jeton s'éloigne de vous, est-ce que vous devez le rattraper et donc aller marquer en fait des momentum euh, du côté de votre adversaire Ou est-ce que le simple fait d'atteindre 0 Hein, euh, vous fait gagner la partie indépendamment du fait que votre adversaire lui a réussi à, à faire rapprocher la limite, l'horizon de victoire de lui, ça pour l'instant on ne sait pas je penche plus pour cette variante là c'est à dire que si moi j'arrive à 0 et que l'autre a, a tiré euh, l'horizon blanc euh, vers lui et eh ben peu importe, moi je suis arrivé à 0 je, je pense que c'est ça je n'imagine pas euh, qu'on oblige le joueur à rattraper euh, le jeton blanc ce serait vraiment euh, compliqué on verra. voilà pour les informations que l'on a au niveau euh, de euh, cette réglette hein, euh, donc je rappelle les jetons noirs c'est les momentum ce sont les actions héroïques les destructions de troupes d'en face et tout ça on capitalise des petits points noirs et puis ce point blanc qui est plus lié aux, aux prises d'objectifs à chaque fois que je prends un objectif je tire à moi ce, ce, ce, ce point ce, ce, cette ligne d'horizon blanche vers moi et donc je me facilite euh, la victoire. Et puis, dernier point très intéressant, si j'ai perdu la première partie, je suis décisionnaire. Si j'ai perdu la partie avant, enfin la lutte avant, euh, je suis décisionnaire sur euh, la condition d'objectif à jouer et les jets de dés qui définissent quels sont les objectifs principaux. Voilà, j'ai synthétisé. Maintenant, mon retour et mes impressions. Elles sont extrêmement positives. franchement je, je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à ça euh, euh, on a tous crié moi le premier euh, à euh, un, une singerie euh, euh, escarmouche de Star Wars Légion pas le cas euh, on est sur une proposition qui moi me semble quand même assez originale donc c'est vrai que là comme ça je trouve ça très sexy euh, je trouve ça extrêmement dynamique et euh, ce que j'aime c'est plusieurs choses, il y a Différents styles de jeu qui permettront de gagner. voilà. C'est-à-dire qu'on pourra la jouer ultra agressive, euh, et donc jouer plutôt, je dirais, momentum. Hein C'est-à-dire que je vais jouer plutôt attrition, euh, destruction de troupes en face, euh, action héroïque. Et donc je vais courir sur, sur ma ligne pour ajouter et capitaliser un maximum de momentum. Ou alors plutôt jouer objectif, et se faisant ramener à moi l'horizon blanc, le petit chiffon blanc sur la corde pour le tirer vers moi au dépens euh, de mon adversaire et donc, là aussi, euh, gagner. Ou alors équilibrer et donc à la fois gérer euh, les objectifs et gérer les momentum. Ça, c'est très, très sexy. Euh... Le fait qu'on puisse se refaire quand on a perdu la partie, euh, le, le premier tour en fait, la, la, la première partie, puisque le premier round on va dire, voilà, j'ai trouvé, trouvé le mot. Euh, le fait qu'on puisse se refaire lorsqu'on a perdu le premier round, parce qu'on a la primeur avec cette double carte, euh, avec cette double carte, <rire> euh, des choix en fait, des objectifs qui vont être joués, je trouve ça intéressant. Et je ne suis pas un Shakespeare, mais j'ai compris qu'il y avait un lancer de dés à faire chaque fois que on jouait, à chaque fois que euh, euh, c'était notre tour pour définir quels étaient euh, les objectifs principaux. Euh, alors c'est un peu dangereux parce que s'il faut vraiment le faire à chaque fois que c'est notre euh, tour de jouer, on risque à un moment d'être obligé d'aller au nord et puis ensuite à sa prochaine activation d'être obligé d'aller euh, au sud. Euh, au moins ça ça m'inquiète un petit peu. Euh, mais en même temps, euh, ça va éviter les mouvements de masse pendant toute une partie vers un objectif euh, défini. Euh, ce que je trouve assez chiant. Quand tout le monde court vers la, le même objectif, c'est un peu chiant. Donc là, ça va nous obliger un petit peu à nous à habiter la map de façon euh, très large. Et ça, je trouve ça intéressant. Euh, ça crée pas mal de cliffhanger. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité de dire... Euh, bon bah. On était là-dessus, mais maintenant la priorité c'est d'aller euh, complètement ailleurs. Euh, et euh, et du coup, ça crée pas mal d'incertitudes, et je trouve ça, euh, je trouve ça rafraîchissant, intéressant et, euh, et plutôt plutôt dynamique. Voilà, voilà, j'en ai terminé avec euh, avec cette première euh, présentation euh, de Shutterpoint. Vous le savez de toute façon, je vais euh, je vais assurer la la, la la promo et la présentation euh, du jeu. Euh, mes premières impressions sont quand même assez bonnes je suis très très très rassuré par ce qui vient de nous être proposé on est quand même parti sur des figurines avec un format qui est plutôt agréable on est parti sur des figurines euh, dont le design moi euh, me convainc euh, je, le trouve, euh, je les trouve belles j'aurais plaisir à les, à les monter j'aurais plaisir à les peindre on a vu que c'était un plastique injecté d'assez bonne qualité euh, sur des grappes qui avaient l'air d'être assez fournies donc on aura un beau jeu et apparemment, on a un jeu qui est intéressant et qui peut être compétitif. Maintenant, je demande bien entendu à voir. Ça demande à être testé et il faut espérer que ça ne soit pas trop brouillon euh, et euh, espérer que, euh, au niveau, euh, au niveau euh, tournoi, euh, ce soit administrable et que ce soit euh, facile à, euh, à juger ou à déjuger. J'ai peur que ça fasse beaucoup euh, cette notion d'objectif qui se promène dans un sens ou dans un autre, euh, mais, euh, mais voilà, il va falloir, euh, va falloir tester, euh, en tout cas nous, il faudra qu'on se fasse nos propres impressions, mais pour l'instant, euh, moi je dois vous avouer que je trouve, ça, euh, je trouve ça très sexy. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette première vidéo sur Starboard Shutter la première d'une grande série, et ça paraît clair. Je suis très heureux de vous retrouver régulièrement. J'essaye de publier un petit peu plus de vidéos. Vous avez vu, je fais des efforts. Et puis, eh ben, j'attends toujours la fibre pour vous retrouver en live. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour Poutrectible en face. N'hésitez pas à liker, partager et puis à commenter cette vidéo avec votre avis sur ces nouvelles et premières propositions de règles. On avait vu les cartes. J'ai pas fait de vidéo dessus, mais je trouvais pas ça assez... Euh, ça permettait pas de s'exprimer assez euh, les cartes, alors que là, on commence à avoir vraiment des choses qui se révèlent. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Allez, à très bientôt.